Chers camarades bonjour. Vous aimez votre chien Vous aimez leur donner toute votre affection Les chouchouter comme il se doit. Mais toutefois attention, prudence voici les 10 aliments mortels pour votre chien. à ne surtout pas donner. On pense parfois faire plaisir à son chien en partageant avec lui nos aliments. Cependant, cela peut vite se transformer en un désastre qui peut avoir des conséquences fatales pour ce dernier. Si vous ne connaissez pas les aliments qui peuvent l'intoxiquer, et même le tuer, voici les 10 aliments mortels pour votre chien. 1. Le chocolat. Le chocolat contient de la théobromine. Un composant que les humains digèrent parfaitement mais ce n'est absolument pas le cas des chiens dont l'organisme a beaucoup de mal à l'éliminer. Et à certaines doses l'ingestion de chocolat peut donc leur être fatale. 2. Les oignons. Les composés soufrés contenus dans l'oignon sont toxiques pour le sang des chiens, car ils détruisent les globules rouges et arrêtent le transport de l'oxygène dans le sang. Ainsi, L'absorption de l'oignon en grande quantité ou à répétition peut être extrêmement toxique pour votre compagnon à quatre pattes. 3. Les avocats. Bien que l'on ne connaisse pas vraiment les raisons, l'avocat est nocif pour les chiens. Leur ingestion peut causer une accumulation de liquide dans les poumons et la poitrine qui peut être fatale pour les chiens. La forte teneur en gras de l'avocat est aussi dangereuse pour leur système digestif. 4. Le sel. Le sel ingéré en grosse quantité peut provoquer une déshydratation pour le chien, la dose toxique étant d'environ 4 grammes par kilo du poids corporel du chien. Le sel ingéré en grosse quantité par ce dernier provoque une réaction d'appel d'eau dans son organisme ce qui l'entraîne à uriner beaucoup et donc à se déshydrater. 5. La caféine. Nous en consommons régulièrement pour nous stimuler. La caféine réagit tout autant dans le corps du chien mais de manière amplifiée ce qui peut lui provoquer des palpitations et vomissements. 6. L'alcool. Quelques gorgées d'alcool suffisent pour qu'un chien soit désorienté et se blesse en heurtant quelque chose. À forte dose et tout comme nous. Les chiens peuvent aussi souffrir de pertes de connaissances pouvant entraîner un coma. 7. La nourriture périmée vous allez la jeter car vous n'en mangerez pas pour ne pas vous intoxiquer, il en va de même pour votre chien qui encourt les mêmes risques que vous. Ne lui donnez donc pas vos restes avariés sous prétexte que lui les digérera mieux. 8. Le lactose. Bien qu'il consomme le lait maternel à la naissance, les chiens, en grandissant, deviennent intolérants au lactose. En effet, ils ne peuvent pas digérer ce sucre contenu dans le lait il faut donc leur donner si vous le souhaitez du lait sans lactose. 9. Les os. Attention à ne pas donner n'importe quels os à votre chien. Certains comme ceux de volaille ou de lapin sont à exclure en raison de leur danger potentiel dans l'estomac du chien qui pourrait être perforé. Les os cuits sont eux aussi à proscrire car ils sont très dangereux pour le chien toujours en raison des risques de perforation qu'ils présentent. Achetez plutôt des os spéciaux adaptés aux chiens. 10. La noix de macadamia. Elle entraîne une élévation de la température du corps du chien ainsi que du rythme cardiaque ce qui conduit à des tremblements et affaiblissements. Suivez bien ces conseils pour ne pas mettre en danger vos toutous.